organiser son propos, trois éléments sont à considérer. Réfléchir à son auditoire, cibler l'intention et faire un plan de la communication. Tout d'abord, il faut réfléchir à son auditoire. Il importe de connaître les gens qui seront présents ou du moins en partie. Le contexte de la présentation vous en apprendra beaucoup. En ayant en tête les connaissances de l'auditoire quant à votre sujet, vous pourrez mieux adapter votre propos. L'organisation et le contenu seront différents selon que vous vous adressez à des enfants, à des étudiants ou à des professionnels. Par la suite, il faut cibler l'intention de votre prise de parole. Votre intention est-elle d'instruire, d'informer, d'influencer, de persuader, d'intéresser ou de distraire. En déterminant l'objectif de votre prise de parole dès le départ, votre propos sera organisé de manière plus efficace. Enfin, il faut faire un plan de la communication. Pour ce faire, identifiez les principaux points à aborder. Le nombre de points variera selon le sujet et le temps accordé. Comme il est inutile de noyer l'auditoire sous une avalanche de contenu, il importe de cibler les éléments principaux. Si vous ne savez pas quels éléments choisir, vous pourriez en discuter avec une autre personne pour mettre vos idées en perspective. De plus, il faudra établir un fil conducteur à votre prise de parole.